Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel et n'oubliez pas, les nuisibles, ils sont partout mais il y a toujours une solution pour les détruire Je vais vous montrer un frelon européen et je pense que c'est une reine aussi Donc je vais vous montrer ça, mais avant tout, je vais vous montrer le, le piège à frelon pour vous montrer que ça marche quand même Vous voyez quand même le nid comment il est bien rempli donc, par chez moi, il y a quand même un peu plus de frelons européens, on voit. Mais on est au mois d'octobre et on en attrape encore. Donc, voilà le frelon européen. Alors, je pense que c'est une reine. Mais j'en suis pas sûr à 100%. Donc, Étienne, je compte sur toi. Je pense c'est plus difficile de, de repérer une reine de, de frelon européen. Hein oui, je pense que la queue elle est un peu plus longue, mais je pense que c'est une jeune parce que je l'ai trouvée derrière derrière une écorce de pin, donc ça doit être une jeune, euh, jeune reine pour l'année prochaine en fait qui commence à partir en hibernation. Bon voilà les dd, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, n'oubliez pas d'aller sur Facebook, petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très bientôt les dd.